et bonjour tout le monde c'est mister hpk pour une première fois et oui enfin et donc c'est parti pour une première vidéo de une première vidéo de minecraft bien sûr euh, je vais enregistrer la vidéo de minecraft et donc ceci est un sapping, donc euh, c'est un sapping. Donc voilà, je suis accompagné par deux Kiku, je sais bien. Et donc je vous laisse avec ce sapping. Allez, on se re. Je que ça va vous faire plaisir. N'oubliez pas de liker avant, ce serait déjà mieux. De vous abonner et vous commenter. Désolé si ça like parce que parce que ça va euh, voilà. Juste une info pour euh, pour. Mon... Oui, parce que mon maître, c'est ce mot. Voilà, c'est tout. Allez, bon, bonne vidéo, et je vous dis à tout à l'heure. Allez, oui, bon vous dire que bonnes applaudissements. Allez, à tout à l'heure. Donc, je suis accompagné par deux kiku. Venez ici. Je suis accompagné par... Euh, arrêtez, arrêtez. On n'est pas des kiku. Oh, wow. Donc, vous, je suis accompagné par... Euh, <rire> accompagné de... Hey. Ni, Nulito. Si ah, tu truc de cœur. Et... Ah, du truc de coeur, de Stark, Silène. Et là on vient voir la fin avec attention, musique Eh hey, mais je peux pas frapper, tu lag, ça, ça lag. Oh bah tant mieux parce que j'ai plus que cœur. J'ai plus que cœur arrête Arrête voilà, là. Ah, tu Plus que joker Tu Mais c'est là <rire> <Arrête>. <rire> Allez, on fait ça. Vous avez une pioche Non. Non. Parce qu'il mais... faudrait de la... T'as qu'à le mettre Non, je vais chercher j'ai cherché du bois. Et on te banne Mais en fait c'est parce que... Non les tue pas, attends qu'on ait une épée Est-ce que je rêve Ben t'as une épée <rire> Et est-ce que je rêve que j'ai vu un, un mouton chien Euh non, tu rêves. Non j'ai fait un mouton chien. Bah, moi je retourne dans, la, dans mon fort hein. Bah moi aussi hein, j'ai assez de bois. J'en ai 8. <rire> ça ah doit suffire ouais ouais j'en ai 12 hey, quelqu'un veut créer une montagne russe <rire> oui si tu veux mais tu pourras pas une vache, une vache. j'aime bien les vaches Ils sont brun. bon moi je vais me faire une épée en même si elle est en bois et je vais tuer euh, pour avoir de la bouffe et puis après je me ferai une pioche en bois et après j'irai miner le... le charbon et la pierre qui là. là. Mais pas le poulet là pas tuer le poulet bah non j'ai pas d'épée mais, peu importe. Je préfère... préfère attendre d'avoir une épée. Pourquoi euh, t'as bouché l'entrée C'est ça. Tu sais que les bouchers tu tuent les poules à leurs propres mains, pas avec un couteau. Non, aussi avec ses mains. Oh là, je suis staff bois. C'est quoi Je <rire> <rire> suis staff bois moi. Oh, tu l'as. Oh, ils ah Alors, gros. je vais miner ce charbon, je vais miner cette pierre d'abord. Mais ça va, reste... mais bâtard! <rire> mais bâtard! La oh, tellement grosse que on peut pas rentrer. Enfin, un cornichon dedans. POPOPO! <rire> Attends, on fait une bataille, mais sans ton épée. Ouais, c'est l'arnaque ça. Non, bataire. Mais bataire. Mais bâtard! Oh yes, je suis une vache. Mais non, mais mais putain, mais laisse-moi. Je fais un coffre pour nous aider, mec. Mais... mais Alors, <rire> Je vais mourir. Oh putain, t'arrives pas à t'attaquer. Ah c'est bon. Pas euh... oh, du bois, merci. Oui, tiens, cette petite Attends, écoute Est-ce qu'on peut prendre du charbon Attends, avec une pioche en bois Je pose mon épée. Et tu la voles pas. Si tu... Non, non. Ouais, on peut. Je pose, Alors. je pose tout hein, pour prouver hein. Attends, c'est l'arnaque un peu de bois. Mais arrêtez de boucher l'entrée là, je peux plus oh. sortir. Hein. Attends, je remets. Arrêtez de boucher l'entrée, je peux plus rentrer. Attends bah, je pas suis, ta suis ta pas. Pose. Attends, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Oh t'as mis un coffre bah, Oui. Oui, c'est moi qui bon. ai fait. Tu veux pas l'épée Bon. On l'était où <rire> Ah oui. Elle Yolo est toujours pour hein <rire> Égal. Attends, je vais mettre mon casque. Swag, <rire> absolument. C'est pour un moment. Attends, j'ai faim. Niam, niam, niam, niam, niam. Je mange tout. Je suis gourmet. Ah, ben, bravo. Bien, ah, ben, je... voilà, t'es. Toi, t'es maladie. Mais... Attends, attends, attends, t'as une épée, là. T'as une épée, c'est l'arnaque, ça. Revoir, ça fait oui. moi, en bois. Moi, j'en ai. Attends, t'as une épée, c'est l'arnaque. J'ai pas d'épée, moi. J'ai pas d'épée. <rire> Crème, crème. Non, non, retard hey, donnez une Eh, ben donnez-moi je... une épée en pierre! Allez, donne-moi la! Attends, mais si je fais une épée en pierre, tu suis fier à moi là! Non, moi là, j'avais une épée en pierre! Très, oui! c'est bon, je te la donne! Oh, il y a Genesis! Ouais, il est tout puissant! Attends, je vais peut-être créer une canne à pêche, on sait jamais! J'ai mis une pioche! Mais à quoi ça sert ta, ta canne à pêche? Ouais, là. ça sert à pêcher! Et non, ça marche pas sur hein, le serveur. ça marche. Non, qu'est-ce que t'en fais toi? Ah, il y a du bœuf aussi. J'ai mis du bœuf à cuire. C'est tu sais qui a pris le poulet? C'est un poulet bugué. J'ai un poulet bugué. Oh. oh mon dieu, il y a un oeuf. Il y a un oeuf en haut. Il y a un oeuf. Ben, bah, prends-le. L'oeuf de pâques. C'est des tiges. <rire> Je vais créer un. Je vais créer un poulet. Yeah. Non, il a pas détruit. Un problème. Désolé. désolé C'est lui, regarde, on va le tuer, on va le tuer, il là Ça va, arrête, arrête, arrête. Non euh, Mister, je voulais pas, mais toi, lui, il m'a tué, par contre. Oh mais Ça arrête, va? mais je non mais allez, arrête, Vraiment, c'est plus marrant. Je t'ai rien fait. Mais tu m'as tué Mec, je t'ai même pas fait... tué c'est toi qui m'as ouais, c'est ça ouais, oui. Non, oh, attends, il nous voit des choses. Attends, je peux pas voir la, la boussole, je peux pas voir la boussole, je pas voir la boussole. Non. Euh, quelqu'un peut aller chercher du bois Waouh Oh, Je vais chercher. Ou oh, putain, Creeper. Ou oh, putain, une araignée. J'ai oh, déteste les araignées. J'ai déteste les araignées. Voilà. Les araignées, j'aime pas. Ah, il y a des squelettes, il ah. y a des squelettes avec, euh, avec un casque en or. Il y a bien. Bah, oh, il y a une araignée la... Attends, la meuf. Attends, il y a une araignée elle angle. Il y a l'araignée mais... Elle est mort Mais hey, j'avais gagné Vas-y, fais se laisse. tout seul, parce que moi, dans la nuit... Je me couche, moi C'est bon, j'ai posé un deuxième four <tousse> oh, oh putain, il y a un ninja Oh, c'est qui? y a une autre Fais gaffe, il a une autre Putain, elle a fouillé une killer Il y en a deux Arrêtez mais il est pas où de pute. Putain, y a un squelette. Oh la voix de fillotte Mais moi je suis pas foulé à mon père. Y a un zombie tellement bête, hop là. Il faudra. Regarde y a des zombies qui t'attaquent derrière. Je m'occupe de la salle. Hop là. Oh bon, allez, les des enfants allez, petit grand, vous pouvez y aller. Oh y a une araignée qui est passée. Hein. Hey, y a un zombie qui a un castor ça fait swag. Il est passé juste swag à côté. Absolu. De... Et il bug. Et j'espère que ça vous aura plu, cette incroyable aventure. Si vous voulez en avoir d'autres, commentez-moi. Et mettez un pouce vert si vous adoré cette belle aventure. Est -ce que Et je que... vous laisse avec une photo finish. Allez, allez, les de à côté de moi. Voilà, allez, j'espère que ça vous aura plu. À une prochaine fois. Allez, c'est parti. Au revoir. waouh! Et euh, si vous voulez que je joue à des jeux très très les jeux, bon. les jeux euh, par exemple Street Fighter 2 ou Pac-Man. Euh,